En fait, il y a euh, d'abord euh, une recherche, euh, en tout cas qui montre que euh, l'espace public fort, c'est-à-dire là où les élus euh, siègent et où les décisions politiques euh, sont prises, euh, est assez excluant. On a eu beau... Euh, faire rentrer des femmes, il reste encore plein de minorités à intégrer. Il y a un article de Nicolas Carnes qui dit la politique par les riches, c'est de la politique pour les riches. Et en réalité, vous avez vraiment de plus en plus de travaux empiriques qui montrent que si vous n'avez pas une représentation de certaines minorités, alors les préoccupations quotidiennes de ces minorités ne sont pas représentées et ne font pas euh, l'objet de délibération au sein de l'espace public. En fait, ces minorités, elles sont parfois dans ce qu'on appelle l'espace public faible, c'est-à-dire là où euh, il n'y a pas de décisions qui sont prises, mais au moins il y a de la délibération. C'est euh, une distinction de Nancy Fraser, qui est philosophe, entre espace public fort et espace public faible. Euh, elles sont parfois là, euh, c'est-à-dire que vous allez avoir euh, des euh, ONG, des militants, euh, tout simplement des militants, euh, mais euh, souvent, elles ne sont pas représentées dans l'espace public fort. Il me semble qu'il euh, y a des candidats aujourd'hui à l'Assemblée nationale euh, qui peuvent être intéressants. Vous avez. Euh une toute nouvelle candidate, Rachel Keke, euh, donc je ne connais pas bien le parcours, mais qui est, euh, qui, qui est la femme de ménage qui a euh, mené la lutte de, euh, je crois, l'hôtel Ibis euh, pour la revalorisation des salaires des, des personnes qui font le ménage dans cet hôtel. Et là, elle se présente aux élections. On dit souvent que, euh, et ça a été dit pendant le débat, euh, que la France, c'est l'égalité et euh, le, les États-Unis, c'est plutôt la liberté. Euh, et euh, et j'ai pu l'observer, moi, j'ai habité aux États-Unis, effectivement, il y a un grand goût pour la liberté. Mais si on va un petit peu au-delà, on a une chose qui est intéressante, c'est que les médias jouent un rôle très important, notamment quand on parle beaucoup d'un sujet en fait, il devient important euh, et, euh, et, et il se peut qu'aux États-Unis, en fait, le, le débat euh, sur les inégalités et la précarité n'est pas tout à fait fait partie du champ médiatique pendant pas mal d'années. Maintenant, ça l'est énormément. Alors notamment euh, Thomas Piketty qui s'intéresse aux inégalités est une star aux États-Unis, mais vous avez euh, d'autres chercheurs comme Brankovitch, il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. Donc les États-Unis ont évolué. Ils ont évolué, ils ont euh, élu Biden, ils ont élu AOC, justement une parlementaire qui était serveuse dans le Queens avant. On en parle de plus en plus, en fait, de la précarité et des inégalités aux États-Unis. Je suis ravie d'avoir participé aux journées de l'UCLI. Et comme je l'ai dit à la fin, je trouve que c'est très utile parce qu'on a tendance à être de plus en plus dans nos bulles à cause des algorithmes en fait, des réseaux sociaux et de ne lire que des choses avec lesquelles on est d'accord. Et là, je trouve qu'on a eu un débat très sain où j'ai amené des choses qui... qui, qui Peut-être certains interlocuteurs n'étaient pas d'accord, mais en tout cas, on a eu un vrai débat dans le panel et sain et, et plutôt constructif.